Salut tout le monde, c'est Lolwino pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à cocher les notifications pour les abonnements. Donc, là. donc euh, allez, on passe au top des montages vidéo sur Android. Les meilleurs. Donc allez, à toutes. Donc pour commencer dans le top euh, 3 des montages de vidéos. Donc euh, j'ai mis en troisième position vidéopad free que Sur ordi pour moi ils étaient bien. Mais j'ai vu qu'il faut les après replier pour les mettre euh, par exemple les vidéos en ligne. Et là j'ai pas trop compris. Oh là ça c'était une vidéo. que j'ai essayer. Euh, et en fait c'est ça, je comprends pas trop. Ok. Voilà, moi j'ai pas trop compris donc j'ai mis en troisième position. Donc allez on passe à euh, la deuxième position. Attendez, on passe à la deuxième position. parce que Allez on passe à la deuxième position. Donc pour la deuxième position on a euh, bon, on a euh, vide vidream. C'est pas un tronc, Un logiciel de montage, mais c'est mieux que que Vous pouvez faire des coupures et tout ça. Des coupures, par exemple, là, on peut couper la vidéo. Donc, euh, voilà. Donc, là, on peut couper les vidéos. Donc, je vais vous montrer sur une vidéo. Tiens. Sur une vidéo, une vidéo. Hop, elle. Là, on peut faire découper. Transcoder, c'est-à-dire, on peut le mettre. en Je ne sais pas comment dire, mais. Le mettre, par exemple, de de 20 fp de 20 genre de qualité euh, 640 à qualité euh, 1200 par exemple des trucs comme ça donc euh, on va passer à, à la troisième donc c'est le euh, enfin, la premier la premier top euh, le premier donc euh, c'est power director je me pour l'instant je suis en train de faire des, euh, des montages avec ça donc c'est pas mal je vais vous montrer un petit peu toutes les... tout ce que je fais donc là il y a nouveau on fait un nouveau projet donc là hop là pour mettre les euh, vidéos vous faites ça vous trouvez dans votre euh, vidéo pour mettre des images vous faites dans, dans les images et pour mettre de la musique ici donc voilà moi j'ai la musique là tac hop hop et là ils vont tous vous expliquer c'est pour mettre les projets. Là ici c'est où il y a les vidéos ou photos. Ça c'est euh, l'écriture. En bas là, juste en bas. Il y a les images ici. Là. Et il y, y a un petit truc c'est la musique. Donc là, il y a où il y a l'over la. celui-là, voilà. Et ben, en bas, il y, y a le même. C'est pour le titre, la vidéo, l'image, si vous voulez mettre d'autres trucs. Les stickers. Donc, euh, les titres de ça. Voilà, il y a les pareilles en haut. Et FX, c'est pour faire genre des... Euh, genre des... Enfin, des, des, des, je sais pas comment dire, mais des couleurs. Genre... Euh, genre faire... Euh, truc chelou avec. C'est chelou. Je <rire> pas ça moi, mais je mets aucun effet. Donc, euh, c'était le Halloween. N'hésitez pas à vous abonner. à liker et à commenter pour plus de vidéos. Allez, ciao